2 février, j'ai fait ma profession perpétuelle. La journée s'est très vite passée. Enfin, le matin, l'attente, hein, c'était un, un moment un peu spécial. Attendre le, l'heure, voilà, pour venir accueillir les gens qui, qui venaient. Et puis l'heure du 15 heures, hein, lors de, de la cérémonie. Euh, voilà. Mais après, tout a été très très vite. Je suis rentrée à la chapelle et puis, euh, voilà, j'ai l'impression que je suis ressortie presque aussitôt. Voilà. Les moments les plus, le plus émouvant pour moi, c'était peut-être euh, pendant la litanie des saints, la prostration, euh, ces moments où, euh, voilà, on a dit les noms des saints, euh, saints patrons de ma famille. Voilà, j'ai voilà, essayé de retenir mes larmes, là, à ce moment-là. Et puis, euh, voilà, l'autre moment aussi euh, assez euh, intense, hein, c'était le moment où j'étais accueillie par la communauté. Où je suis passée euh, voir chaque sœur les unes après les autres. C'était un beau bon moment. Tous ces gens, tous ces amis qui sont venus aussi, les hein, membres de ma famille, les sœurs, euh, voilà, c'était beau aussi d'être avec tous les, les consacrés et puis de voir aussi euh, voilà, tous les prêtres qui se sont déplacés. Là, ça montre l'Église et, et voilà, qu'on n'est pas tout seul. Il y, a, il y a un prêtre au début de la... De la juste avant, juste avant d'entrer dans la chapelle, il m'a dit ah, ⁇ Bienvenue dans la famille euh, des données au Seigneur ⁇ Et c'était très beau. Voilà, c'est une grande famille et, et voilà, c'est beau d'y entrer encore plus pleinement, d'une manière euh, voilà, différente et plus, euh, plus entière, j'ai envie de dire. En fait, euh, voilà, j'étais en retraite avant, hein, pendant 11 jours avant la, la, la cérémonie, avant le 2 février. Et donc maintenant, voilà, je, il faut sortir de cette retraite. Et voilà, je, me, je me suis dit, je me sens un peu comme, enfin, peut-être, hein, quand il y a des, des jeunes mariés, une fois que les invités sont partis, bah, ils se retrouvent là tout seuls, et je pense qu'ils sont contents de se retrouver tous les deux. Et moi, voilà, j'ai vraiment encore ce, ce désir de me retrouver euh, voilà, devant Jésus, devant, euh, devant le tabernacle, et de prendre du temps euh, euh, avec lui. Voilà, j'ai vraiment encore ce... Euh, voilà, le prendre avec moi. Alors le quotidien me rattrape forcément et il va me rattraper de plus en plus. Mais euh, voilà, je garde ça dans mon cœur et voilà, je prends vraiment Jésus avec moi dans mon cœur et je veux rester avec lui. <rire>